On va partir à la découverte des expats sur l'esplanade du Parlement européen et place du Luxembourg où ils se retrouvent tous les jeudis soirs pour un drink. Allons-y. Ce quartier ici, c'était un quartier des artistes et après l'Union européenne est venue, quelque chose, quelques bâtiments ont été détruits et on a maintenant tous les grands bâtiments de l'Union européenne, le Parlement européen, la Commission le conseil Il lié à ça, on a beaucoup d'expats. L'Europe, c'est de la bombe. Et je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'intégration entre le, les expats et les Belges. Par exemple, on ne voit que des expats et les Belges ne viennent jamais ici, ils ne connaissent pas de tout le quartier. C'est une ville, il faut prendre du temps pour euh, la connaître. C'est un peu un kinder surprise, j'aime bien dire ça parce que. Au départ, euh, bon, moi qui suis parisienne, c'était un peu compliqué de quitter Paris, mais en fait quand on fait l'effort euh, d'essayer de sortir, il y a plein de parcs, c'est très vert, il euh, y a vraiment moyen de découvrir des choses sympas, mais il faut se donner les moyens. Moi, ce matin j'ai pris le métro en hors de pointe, j'ai dû attendre 7 minutes, euh, voilà Quand on est pressé le matin, euh, déjà qu'en plus la station là, on doit marcher 10 minutes pour y arriver. Donc euh, déjà le métro ce serait une bonne idée. De... Alors mon ancien quartier, euh, là je viens de déménager, mais euh, au Sablon, il y a une petite terrasse qui s'appelle l'arrière-pays. Et c'est vraiment, euh, on a l'impression d'être ailleurs dans un petit village, euh, petite rue pavée et euh, le restaurant... Euh, pas cher, très sympa, les gens sont sur hyper sympa, donc euh, voilà, je vous conseille vivement d'aller à l'arrière-pays. Le expat ou la expat, ça n'existe pas. Tu as des gens des 28 pays de l'Union Européenne, mais tu as aussi des Azerbaïdjanais, ouzbeks, chinois, japonais, taïwanais, et ce sont des gens assez différents. Tu as des stagiaires, donc je crois que chaque moment, tu as quelques 3 000 stagiaires ici dans les institutions et dans les bureaux qui sont liés à l'Europe. Tu as des assistants, tu as des chefs, tu as des demi-chefs. Ça veut dire tu as des gens qui habitent dans l'Est de Bruxelles, au Bucler, au Rode Saint-Genèse, mais tu as beaucoup de monde qui préfère Excel, Saint-Gilles et Tabeck. Tu as d'autres qui, qui adorent Molenbeek ou Saint-Josse, qui vit là-bas aussi. C'est assez divers, mais il y a une certaine tendance des expatriés qu'ils adorent de rencontrer des vrais Belges ou des Belges d'autres origines. Crève les boules, l'Europe c'est de la bombe. Après cette petite découverte de l'esplanade du Parlement européen, nous allons nous diriger place du Luxembourg où tous les experts se réunissent le jeudi pour partager un verre. On y va L'endroit où tout le monde sort après le, une journée difficile de justement le parlement, c'est euh, le, les drinks du friday, mais juste avant, un jour avant, c'est ouais, un moyen aussi de rencontrer d'autres gens. La bière est pas chère, 5 euros les deux pintes. C'est fort multiculturel, on rencontre des gens de, de tous horizons, surtout ici, à la place du Luxembourg. Plus d'informations. Je trouve, il euh, n'y a pas assez de, euh, y a pas assez de, de personnes qui, qui t'expliquent vraiment ce qu'on ce qu fait ici. Pour moi, moi je suis de enfin je suis, je vis sur Bruxelles depuis pas longtemps, mais euh, moi c'est vraiment de bouche à, bouche à oreille qu'on m'a expliqué. Oui là tu dois faire ça, là-bas c'est comme ça. J'aime bien Bruxelles. Moi, moi je, je viens de Londres. Je suis Portugais, mais j'habitais la plupart de ma vie à Londres. Euh, Londres c'est un endroit alors. Euh, très multiculturel et je, je, moi je vois que Bruxelles c'est ouais, pareil c'est presque la même chose et moi ouais, je, je l'aime bien Parce qu'ici il y a toutes les, les nationalités du monde entier je pense et, euh, et puis voilà on aime bien boire un verre et, et discuter un peu quand il fait bon ouais, nous, nous préparons aussi euh, de législation, législation aussi donc euh, nous avons des réunions au conseil à la commission européenne donc nous parlons avec les, les gens qui décident et euh, nous, pré nous préparons aussi euh, les initiatives pour la Belgique. Donc nous avons une position forte de la Belgique et quand nous avons des de réunions avec les gens de la Commission du Conseil, nous disons nous, nous Belgique, pensons qu'il faut faire ça, ça et ça. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de des cito citoyens belges. Moi j'ai commencé des études en sciences politiques euh, voulant devenir journaliste à la base. Et je me suis retrouvé dans la bulle européenne un peu par hasard, parce qu'un cours m'avait bien plu à mon université, et puis j'ai poursuivi mes études là-dedans. Et c'est un domaine qui m'a vraiment intéressé, je pense que c'est très vivant, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de monde à rencontrer. Et moi, on est un peu de la génération Erasmus. C'est un programme d'échange entre étudiants, entre universités au niveau européen. Donc moi, par exemple, je suis parti six mois en Hongrie pour suivre mes études, et on rencontre des autres personnes européennes qui ont les mêmes intérêts que vous, et ça forge très fort le sentiment européen, on va dire. La première chose qui est importante, être en contact avec les deux différentes communautés, les expatriés, les chercheurs d'emploi, les différentes sources des Belges qui habitent ici, et d'écouter, ça c'est la chose la plus importante. Crève les boules, l'Europe c'est de la bombe l'ambiance. Ouais, il n'y a plus de jeunes ici, il n'y a plus d'opportunités de connaître de, de nouvelles personnes. Euh, mais ouais, c'est ça ce que, ce que j'aime. C'est pour ça que je suis là. Je crois que le, le, le quartier européen dans lequel on est en ce moment, c'est très. Euh, on ne peut pas appeler ça la Belgique, c'est un monde à part où il y a énormément de nationalités. On entend parler espagnol, français, anglais, euh, plein de langues différentes. Et euh, niveau intégration, je pense que ça se déroule très bien, puisque c'est une bulle qu'on connaît, c'est une bulle européenne où les gens se côtoient et les gens savent très bien qu'on est dans un monde avec plein de nationalités différentes. Et euh, ça apporte une richesse. C'est pas tellement difficile de s'intégrer, mais euh, Bruxelles est une ville qui, qui a énorme, qui vit de ses expatriés. Oui. Honnêtement, c'est magnifique ici d'être avec des autres jeunes de de Allemagne, de France. Et ils sont de, de tous pays d'Europe, de, donc je pense que ça, c'est un projet magnifique. Bruxelles a, a une culture très intéressante, alors je, moi, ouais, euh, j'aimerais bien connaître des de Bruxellois. Il y a 8 ou 9 ans, la télévision allemande CTF m'a demandé, Franck, on va faire une reportage sur cette merveilleuse place Luxembourg ici, on a fait. Et là, moi j'étais avec un microphone, j'ai demandé des gens, pourquoi vous êtes ici, pourquoi, pourquoi, et la, les réponses c'était toujours pour rencontrer quelqu'un, pour boire avec quelqu'un chouette. Et là, je me tournais envers le caméra avec le microphone, Je dis bonjour, spectateurs en Allemagne. C'est la place Luxembourg, mais les jeudis, c'est la square pour flirter, pour draguer. Et ça, c'est devenu une sorte de of self-fulfilling. C'était quelque chose qui est devenu surtout au début pour les Allemands, mais après pour tous les Européens. Et maintenant, il y a un Jeudi, quand il ne pleut pas, il y a 1200 personnes ici. Restez tunes sur Al Mouettine pour un nouveau numéro de Crève la Bulle, l'Europe c'est la bombe. N'hésitez pas à commenter et envoyer vos suggestions sur Facebook et Twitter, hashtag Crève la Bulle.